Bon après-midi, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur MyFrica TV. Dans le cadre de votre émission, euh, le Ranka. Le Ranka a pour mission d'aller prendre chez les jeunes qui ont naturellement maqué l'époque ou encore qui sont en train de euh, bâtir les chemins. Euh, nous sommes cet après-midi à Maquepay où nous allons rencontrer un ingénieur en peinture de bâtiments. Euh, lui c'est Boum Zamakwe. Ronald Pacom qui va certainement nous donner un peu dans sa carrière. Allons ensemble puiser. Mesdames et messieurs, comme annoncé tout à l'heure, nous sommes à présent dans l'un des chantiers euh, livrés par, ou encore qui est en train d'être livré par, boum, Zamakwe Ronald euh, Pacom. Ici, nous l'avons en face de nous. Pacom, bon après-midi. Bon après-midi à vous et merci pour l'invitation. Euh, en fait, c'est nous qui nous, nous déportons vers vous. <rire> Je dis merci pour m'avoir euh, proposé votre invitation. Oui, ouais, merci. Euh, natu c'est naturel parce que quand nous voyons des jeunes qui excellent dans les domaines, comme euh, qui, qui sont même autonomes, nous avons l'obligation d'aller vers puiser pour inspirer d'autres jeunes. Alors, ingénieur en peinture de bâtiment. Peinture de bâtiment, c'est quoi? En fait, la peinture de bâtiment, comme vous l'avez dit, c'est une peinture qui concerne le bâtiment. Le bâtiment en temps réel, c'est-à-dire que après, euh, que le gros œuvre soit fait, euh, le crépissage également, nous pouvons procéder par les enduits, ensuite peinture, que ce mmh. soit le plafond, euh, que ce soit les murs et que ce soit euh, les espaces en vitre, en verre, comme vous avez vu euh, mmh. ceci, qui n'est pas encore totalement livré. Pour un comme celui-ci, ça prend combien de jours pour la peinture En fait, nous ne parlons pas en termes de jours, mais en termes de mois. Combien de temps en fait. Combien de temps Maximum. Tout dépend de la capacité financière du maître d'ouvrage. Il y a des maîtres d'ouvrage qui ont l'argent posé. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Donc, tout dépend de la possibilité financière. Et si le maître d'ouvrage, vous mettez tous les matériels ou les matériaux en place et vous offrez, ou encore, vous donnez la possibilité de prendre 150 ouvriers à une je bois livrer, Ce n'est pas possible. C'est pas possible déjà parce qu'une peinture, pour qu'elle soit parfaitement bien faite. Mmh. il faut un nombre de jours, il faut respecter le temps de séchage, etc. Mmh. Donc, en une journée, c'est quasi impossible. Le temps minimum, c'est combien En fait, tout dépend de quel type de peinture nous faisons. Mmh. Euh, pour une peinture comme celle-ci, en solution aqueuse, mmh. bon, une peinture euh, qui se fait euh, de façon, je vais dire dans les respects de l'art, ouais. bon, c'est-à-dire que nous devons prendre une journée pour la préparation des surfaces, mmh. le jour suivant, si euh, on va poser les enduits. On pose les premières passes d'enduit. Qu'on va attendre également le lendemain 24 heures après, on revient poser les premières, les deuxièmes passes d'enduit et ensuite une, une autre journée, on laisse. Le jour d'après, on va faire les premières poses de ponçage, on, on fait le ponçage. Après le ponçage, on va poser la première couche de peinture et le jour suivant, la, deux, la dernière. Donc C'est euh, comme ça que ça donc, fonctionne. Euh, ouais. Ingénieur en peinture, ingénieur ça prend combien de temps Bon, dans mon cas euh, d'espèce, ça m'a pris exactement quatre années de formation, mmh. en bonne et due forme, quatre années. 4 années sur place ou on a pris l'oiseau Naturellement l'oiseau, parce que c'est le secteur d'activité, que nous ne faisons pas chez nous ici. <rire> Justement, nous ne faisons pas ça ici. Ouais, Mais tout a commencé. Formation. Comment s'est fait de la formation Bon, en fait, la formation, euh, tout a commencé ici au Cameroun. Mmh. En fait, plus précisément dans le sud-ouest du Cameroun, dans la ville de Boya. Mmh. J'ai l'un de mes oncles qui fait, euh, qui est, qui fait les travaux publics. Ouais. Il a gagné un marché à cette époque-là euh, du côté du ministère du Tourisme mmh. à Boya. Et naturellement, comme je m'intéressais déjà à la peinture, il m'a confié les travaux de finition en peinture. Bon, chose étant en fait, j'étais en train de travailler et puis euh, soudainement, il y a euh, un monsieur qui est arrivé, Mr. Henry. C'est un encadré du côté de l'université de Californie. Californie. Ouais. Du côté de l'université de Californie. Déjà, permets-moi de ce côté de Californie, on va saluer Colazia pour qui nous regarde. Mm -hmm. Bon, euh, un encadré de l'autre côté euh, de, de l'université de Californie. Mm -hmm. Bon, c'est comme ça qu'il est venu vers moi. Il est passé voir comment ça se faisait, ce que je suis en train de faire. Bon, déjà là, j'apprenais sous le temps. C'est un domaine que j'aimais bien. J'apprenais sous le temps. Et puis le venir m'a dit bon, tu as quand même euh, une façon de faire qui n'est pas mal. Si on te perfectionne un peu, tu peux être excellent dans ton domaine. Ouais. Bon, C'est comme ça qu'il a pris sur moi euh, de rencontrer d'abord mon oncle qui, est, euh, euh, qui était à cette époque-là euh, celui qui a gagné le marché dans le contracteur et qui a gagné le marché mmh. des travaux publics. Et c'est comme ça mon oncle, il a posé avec mon oncle comme c'était des anglophones tous deux, euh, ils sont accordés et c'est comme ça qu'il a lancé ma procédure. Tout d'abord ici en ligne et ensuite euh, j'ai continué ma formation de l'autre côté comme je vous disais à l'entrée du jeu. Exact. Voilà. Euh, quelle était la partie la plus compliquée dans la formation Bon justement c'était toujours la formulation. C'était la formulation, cette branche de la chimie. Parce que la formulation implique directement la chimie. Mmh. Parce que cette branche de la chimie qui permet de mélanger plusieurs matières premières mmh. pour obtenir un produit fini qu'on ouais. peut directement trouver dans le commerce, comme un shampoing mmh. ou comme dans notre.. Contexte une peinture. Mmh. Bon, c'est ça qui était la partie la plus compliquée parce qu'il faut respecter, il y a les calculs, etc. Il y a des normes qu'il faut euh, maîtriser. Aujourd'hui, on, on peut déjà faire combien de types de peintures On peut fabriquer combien de types de peintures Bon, de peintures. parce qu'il faut rappeler à tous ceux qui nous regardent que ce sont les peintures faites par toi-même. On n'a pas acheté ailleurs pour venir peindre la maison avec. Non, mmh. Bon, ici, là, pour le moment, nous fabriquons déjà trois types d'enduits. Mmh. Les enduits en solution naturellement aqueuse. Nous fabriquons mmh. trois types d'enduits aqueuses. Nous avons des enduits directs. Des enduits, deux types d'enduits directs, bon, qui est comme euh, équivalent sur le marché à des enduits pour, pour les peintres qui connaissent le suco, deux types de suco et un type de pontiquat qui est un enduit additionnel qu'on mélange avec euh, du ciment, exactement, pour euh, permettre à, au mur d'être euh, suffisamment lisse comme vous voyez là, avant de poser la peinture filmée mmh. Exactement. Voilà. Quel est ton plus grand exploit dans le domaine en fait, euh, mon plus grand espoir et mon souhait, c'est de créer une structure. Je voulais dire ta plus grande réalisation. En fait, ma plus grande réalisation pour le moment, c'est euh, ça reste et ça demeure euh, au sud-ouest du Cameroun, dans la ville de Limbé, plus précisément, mmh. à Limbola, pour ceux qui connaissent. Donc, quelque part dans le sud-ouest, à Limbé, Limbola. Bon, c'était un marché où euh, le maître d'ouvrage, en fait, il avait confié à une société de la place. Bon après quelques, quelques mois, il a constaté que la peinture s'est décapée sur euh, ses surfaces murales. Bon puis euh, le, enfin je rappelle que le monsieur vit aux États-Unis, le maître d'ouvrage de, de ce bâtiment en question, ouais. il vit du côté des États-Unis et puis euh, je ne sais pas comment il est tombé sur mon encadreur et puis mon, mon encadreur euh, m'a confié euh, le monsieur, enfin le, le monsieur, mon encadreur a parlé euh, au monsieur qui a un jeune de ses formateurs, Là, qui est déjà euh, ouais, mmh. justement exactement et puis c'est comme ça que le monsieur m'a contacté pour ses travaux. Nous avons fait un devis estimatif et nous sommes mis d'accord. Et jusqu'ici, il ne se plaint pas. Les travaux ont été déjà livrés il y a quelques années. Yeah. exact. Et maintenant, on dit souvent que c'est via les œuvres, forcément, qu'on fait appel ou qu'on gagne d'autres marchés. Est-ce qu'on a, tu as déjà eu des coups de fil venant des clients qui, de passage, quelque part, ont vu l'une euh, de tes réalisations Exactement, j'ai eu quelques coups de fil. Parce que je vais être honnête, jusqu'ici, je n'ai pas encore... Euh, 30 réalisations. Mmh. jusqu'ici j'ai pas encore 30 réalisations mais le peu que j'ai que sous la main j'essaie de laisser mes marques en fait c'est à dire que je laisse une, une marque vraiment très particulière de telle manière que quand un client est intéressé euh, il m'appelle et puis euh, on lance le projet comme mmh. on peut exactement voilà euh, quels sont les projets de pas comme dans deux ans un an trois ans bon mes projets en réalité c'est comme je disais peut-être à l'entam de créer euh, une, peinture, euh, une peinture 100% made in Cameroun. Quand je parle d'une peinture 100% made in Cameroun, c'est parce que pour le moment, nous dépendons encore les matières premières, nous dépendons encore euh, de l'étranger. C'est-à-dire, euh, nos résines, par exemple, viennent peut-être de la France, etc. Ouais. Donc, nous voulons créer une peinture 100% made in Cameroun. C'est-à-dire que euh, nous, pouvons, nous, nous aimerions utiliser euh, comme résine, par exemple, l'EVA euh, du sud-ouest du Cameroun pour faire des résines et utiliser comme charge la farine. Et respecter la formulation dans les respects de l'âge, je pense que ça va tenir. Euh, dans tous les cas, si euh, j'ai peut-être un enfant à la maison qui voudrait se faire former dans la peinture, euh, je fais comment Bon en fait, pour la formation, nous, mmh. nous octroyons des formations mmh. de qualité. C'est-à-dire ouais. euh, des formations dans la formulation, comme je disais tantôt, et dans mmh. l'application. Mmh. Exactement. Bon, concernant la formation, euh, ce que nous faisons généralement, c'est. Si c'est pour euh, la formulation, parce que la formulation, elle est à part. Ouais. En peinture de bâtiment, la formule, comment formuler les différents types et qualités de peinture. Et maintenant, pour la, formula, la formation applicationnelle, elle mmh. aussi à part. Ça mmh. prend maximum 5 euh, mois chez moi, la formation applicationnelle. Mmh. Et la formation euh, formulationnelle peut prendre dans les 1 an et demi. Donc, si j'ai un enfant qui voudrait, par exemple, se faire former dans la peinture, formulation, euh, il faudrait pour me préparer à deux ans par là Exactement. Et ces deux ans ça peut me coûter combien Bon tout dépendra de votre capacité De la capacité de votre enfant Autant pour moi à acquérir des connaissances mm -hmm. Donc il faut préparer une somme Minimum de 500 000 francs Pour, 500 la, formation, 000 000 francs. Oh, pour la formation Aussi c'est vraiment une modeste somme C'est une somme vraiment Exactement. très simplifiée ouais. Donc ça ferait toujours un plaisir De passer chez vous Pour euh, euh, naturellement faire inscrire un enfant Et maintenant euh, vous êtes situé où en fait, pour notre situation, nous sommes présentement à Maképé mm -hmm. et Makepe, euh, à quel niveau Makepe, déjà Au niveau, pas très loin d'entrée, de, euh, Marie-Mère, mm -hmm. dans la rue Marie-Lumier. Marie entre... Marie-Lumier, autant mm -hmm. pour moi. Et euh, du côté de Atlantique, en face d'Atlantique Bank, à Bonapriso. Mm -hmm. Bon, vous pouvez trouver euh, nos responsables là-bas. Euh... C'est aussi important de laisser les contacts pour euh, nos amis. Bon, justement, pour le moment, nous avons un contact qui est totalement fiable, c'est le 656. 34 06 12 donc mm -hmm. c'est aussi whatsapp donc, il faut réitérer temps temps. bon justement je disais c'est le 6 56 mm -hmm. 34 mm -hmm. 06 12 donc c'est le numéro le plus euh, pratique mm -hmm. et euh, quelles sont les difficultés au quotidien bon les difficultés euh, au quotidien ils sont vraiment multiples les difficultés en fait c'est tout d'abord c'est avec euh la pandémie du Covid qui sévit dans presque dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. Mmh. Bon, pour le moment, notre préoccupation majeure, c'est la, la presque absence des matières premières parce que nous fabriquons nous-mêmes des produits ouais. et les matières premières viennent de l'autre côté. Donc ce qui fait que c'est un peu compliqué en ce moment. Bon, Tous les fournisseurs nationaux sont... Ont, sont en rupture de stock, justement, la quasi-totalité des, des ingrédients, que ce soit euh, le carbonate de calcium, que soit euh, le dioxyde de titane ou les résines acryliques, tout est carrément sec, le marché est sec. Donc, bon, on peut dire, euh, s'il faut regarder la caméra et après, dire, dire un grand merci à une personne, ce serait qui Bon, en fait, s'il faut regarder la caméra et dire un grand merci à quelqu'un, je dirais, je dirais, un grand merci à mon cadre, Mr. Henry, du côté de l'université de Californie aux États-Unis. Donc c'est lui qui a carrément euh, assuré la quasi-totalité de ma formation. Donc euh, il est quand même un second papa pour moi. Donc en fait. mm -hmm. ouais. je lui dis éternellement merci. merci en office, tu m'as parlé d'un oncle là, qui également a assuré euh, pour ce qui concernait la pension. Justement, euh, je parlais de Kem Voitien Difor, c'est mon oncle, et en fait, mmh. c'est lui également qui a permis en sorte que cette formation soit effective, parce que euh, la formation c'est bien beau. Bon, maintenant il faut les, les moyens, parce que l'école euh, de l'autre côté-là ne coûte pas, ça coûte la, vraiment de la peau des fesses, là, une formation mmh. américaine elle coûte vraiment excessivement cher, et c'est lui qui a pris en charge donc sur moi, sur lui de, de financer la quasi-totalité des études. Donc euh, je lui dis et un merci infiniment, le lycée que je, je tiens toujours à cœur. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qui peut amener par exemple un client à laisser toutes les grosses maisons avec les gros noms pour se diriger vers Zamakwe Bon, en fait, comme je vous le disais aussi en off, vous savez, euh, dans ce secteur d'activité, la formulation est extrêmement importante. La qualité, la formulation, donc savoir. Euh, vous savez, généralement, je prends souvent l'exemple de la nourriture que nous cuisinons. Mm -hmm. Une bonne sauce, euh, elle est facilement dégustable par tout le monde. Lorsqu'une nourriture est bien faite, mmh. lorsqu'une sauce est bien faite, bon, quand chacun mange, il se sent extrêmement satisfait. Bon, Justement. bon Pour euh, ce qui peut motiver un maître d'ouvrage à nous confier ses travaux, c'est non seulement nos prix qui sont mmh. assez abordables, et la qualité de nos produits sont impeccables, ça je vous le dis sincèrement, la qualité de nos produits, parce que non seulement ils respectent euh, nos produits, elles, euh, ils respectent euh, la norme Standard. mondiale mm -hmm. et en plus de ça sont des produits qui ne contiennent absolument pas de solvants toxiques parlant de nos peintures en solution aqueuse, mm -hmm. nos peintures en eau contiennent absolument pas de solvants toxiques mm -hmm. et ne dégradent pas l'environnement mm -hmm. et le prix c'est absolument abordable. Mm -hmm. ouais. Bon, quand on dit que ça ne contient pas d'ingrédients toxiques, ça voudrait dire que si on fait la peinture sur une maison aujourd'hui, demain, je pourrais déjà intégrer Mais, Même avant, demain, même aujourd'hui, là, toujours, vous pouvez intégrer. Vous laissez juste le temps de séchage normal, que ça sèche normalement, et puis vous intégrez. Vous n'avez pas de problème. Mmh. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on dit pour sortir Parce qu'on est arrivé presque au thème de l'émission. Bon, pour sortir, je dirais, euh, je lance un... Un message très fort aux maîtres d'ouvrage de notre pays et peut-être même d'Afrique en général ouais. de nous confier le, les travaux de que soit des réflexions ou des travaux de d'aménagement en peinture de bâtiment vous savez la peinture de bâtiment c'est un secteur d'activité qui euh, est en train de prendre de l'ampleur parce que les africains et les camerounais en particulier ont compris que la peinture euh, c'est un art il est bien vrai que c'est un art américain mais il prend de l'ampleur ce nom donc du coup chacun essaye de mettre la peinture une couche de peinture chez lui pour ceux qui ont encore un peu plus de moyens ils essayent de faire euh, de faire un traitement spécial. Quand je parle de traitement spécial, je parle ici des enduits, que ce soit des enduits euh, additionnels ou des enduits directs. De faire un bon traitement afin de, de rendre les murs suffisamment lisses avant de poser euh, le type de peinture qui convient à leur porte-monnaie, que ce mmh. soit des peintures mates ou des peintures satinées ou des peintures brillantes. Nous les fabriquons tous et de très très bonne qualité à un prix excessivement abordable. Donc, Donc il faut retenir que vous êtes situé à Macapé au niveau de Marie-Lumière, pour le moment, Vous oui. êtes également à, Bona... à bon... Bonapriso. Bonapriso, en face à l'antibank. Ouais. Ce oui, fut un très ban. grand plaisir de faire cet entretien avec toi. On est ensemble. Le plaisir est naturellement partagé. Merci. Ok, mesdames et messieurs, merci d'être restés jusqu'à la fin de l'émission. Nous, nous étions avec euh, Zama Kouipakom, comme vous l'avez entendu, à l'entame. C'est un ingénieur en peinture de bâtiment. Euh, nous vous donnerons certainement rendez-vous dans les prochains jours pour une autre édition. Restez toujours connectés sur MyFleka TV et n'oubliez jamais d'inviter vos amis à s'abonner sur la page parce que c'est la page qui ne vous laissera euh, échapper aucune actualité on est très ensemble, la page inspirante, c'est votre Youtube Maafrica TV, à très bientôt